Des astronomes vont dévoiler la première image d'un trou noir. En avril 2017, huit télescopes répartis à travers le monde avaient ciblé simultanément deux trous noirs avec un objectif, tenter d'en obtenir une image. Depuis deux ans, la communauté scientifique attend le résultat. La fin du suspens approche, des astronomes du monde entier, réunis sous le projet Event Horizon Telescope, Présente mercredi 10 avril le résultat d'une observation croisée visant à capturer l'image d'un trou noir, une première dans l'histoire de l'astronomie. En avril 2017, huit télescopes répartis à travers le monde avaient ciblé simultanément deux trous noirs. Depuis deux ans, la communauté scientifique attend le résultat. Les trous noirs ont été théorisés, modélisés, détectés mais jamais observés. Alors tout le monde se le demande, cest comment en vrai la photo d'un trou noir Selon la loi de la Relativité Générale publiée en 1915 par Albert Einstein, qui théorise leur fonctionnement, l'attraction gravitationnelle exercée par ces monstres est telle que rien ne peut s'en échapper, ni la matière, ni la lumière, quelle que soit la longueur d'onde Résultat, ils sont invisibles. Pour contourner ce handicap de taille, les astronomes cherchent à observer le monstre par contraste, sur la matière qui l'entoure. Une photo, c'est la preuve définitive de l'existence des trous noirs. S'enthousiasme Jean-Pierre Luminet, astrophysicien au CNRS français. Auteur de la première simulation numérique d'un trou noir en 1979. Même dans la communauté scientifique, il y a encore pas mal de résistance. Ajoute le scientifique qui voulait déjà à l'époque donner à voir le trou noir. Les résultats des observations du event horizon télescope seront présentés à 15h. Heure française, lors de six grandes conférences de presse organisées simultanément dans plusieurs villes du monde. Bruxelles, Santiago, Shanghai, Tokyo, Taïwan et Washington.